Elle est là, ma satisfaction, elle est sur la reprise de contrôle. Je ne voyais pas beaucoup ma famille. J'avais un rapport au temps parce que j'étais branché sur les, hor sur les, les horaires d'ouverture de fermeture et les astreintes des marchés. Euh, un rapport au temps qui, qui, qui était absolument malsain au possible, euh, jamais disponible à refuser à n'importe quelle sortie à mes potes en me disant mais non parce que je suis d'astreinte donc il faut que je reste vigilant sur les marchés comme tu dois être disponible en permanence y compris la nuit si on t'appelle ton cerveau n'est jamais en repos ton corps n'est jamais au repos donc oui tu passes des nuits qui sont pas cool <rire> tu, tu trempe les draps tu te réveilles en sursaut le moindre bruit extérieur est un signe que tu dois être réveillé enfin c'était n'importe quoi mon métier en fait cadré l'ensemble de mes actions de ma vie, même les plus personnelles. Ce qui fait qu'en fait, l'intime disparaissait. Donc c'est en prenant conscience de mon insatisfaction que tout m'échappait, sauf la montre. C'est là que je me suis dit qu'il y avait un énorme problème. Maintenir les gens qu'un qu métier impose le travailleur à être dans cet état-là n'est pas normal, à mes yeux, ça ne devrait pas. Alors si des gens y trouvent leur compte, tant mieux. Mais je pense, et le constat est que dans ces métiers-là, hein, de, de trading, etc., la plupart ont des carrières qui sont plutôt assez courtes. Parce qu'en fait, tu flingues ta santé mentale. Tu, tu, oui, tu es une machine toujours disponible, mais toute machine que tu maintiens dans le rouge, euh, elle ne dure pas très très longtemps. Elle explose à un moment donné. Il est impossible que j'assume mon ancienne vie avec mes gamins. D'ailleurs, ils me demandaient « Papa, c'est quoi ton métier ?» J'étais incapable de lui dire avec des mots d'enfant. C'est peut-être ça le truc qui est hyper intéressant. Si tu n'es pas capable d'expliquer ton métier à un enfant, c'est peut-être que ton métier n'est pas utile. Peut-être. Je viens d'une famille, que ce soit paternelle ou maternelle, je viens de famille bourgeoise. Famille bourgeoise où l'éducation a un rôle extrêmement important, où le métier que tu, auquel tu devras accéder est extrêmement important. Donc ça, c'est un peu la famille historique, c'est ce, ce, ce, ce mode de fonctionnement-là. À côté de ça, j'ai des parents, mes parents, qui sont tout juste post-68 arts. Tout juste. Et donc, ils m'ont éduqué avec des graines de liberté. Parce qu'eux ont connu un monde qui avait suivi une petite révolution, euh, dans mon éducation pourtant très tracée, il y avait des voilà des petits bonbons que je recevais qui me qui, qui, qui me permettait d'avoir le, le goût du autre le goût du du plus libre le, le fameux côté un peu libertaire qui sont allés chercher en 68 et donc en fait si je me suis détaché tout seul de ce schéma très traditionnel très éduqué très très très casté en fait malheureusement euh, c'est parce que je pense que mes parents m'avaient donné quelques billes qui me permettaient de commencer la réflexion j'étais devant un de mes ordinateurs un jour, il y a eu une panne de courant. Je devais vendre de l'électricité. Mon seul outil, c'est un ordinateur qui est branché sur des, des plateformes de trading. Bon, panne de courant, les onduleurs euh, se, ne démarrent pas. Je me retrouve à passer 4 heures devant un ordinateur éteint. D'où ma question, à cet instant précis, à quoi je sers C'est là que ma réflexion a commencé. Non, il faut consommer moins. Il faut en fait consommer moins. Ce premier pas, qui était vers la, la réduction de la consommation électrique, après je me suis dit, attends, il y a cette histoire de viande rouge. La viande rouge, j'adore ça, il y en a tout le temps dans mon frigo. Ok, quand tu commences à t'intéresser à la consommation raisonnable, tu apprends qu'il te faut 3000 litres d'eau pour 250 grammes de viande rouge. Quand tu Voilà. Est-ce que ça a du sens d'avoir de la viande rouge dans son frigo Ah non, la viande rouge, je la garderai pour le resto. Et d'ailleurs, est-ce qu'on doit bouffer de, de la viande toutes les semaines Ben non, les nutritionnistes, ils te disent « Non, mettez plutôt des protéines végétales en, en complément, hein, voilà. Mangez plus de poissons. » Ah, c'est vrai que c'est plus raisonnable, en fait, tout ça. Et puis après, est-ce que c'est raisonnable de partir ce week-end à Rome ben non, c'est complètement con. Donc, de se poser la question jusqu'à mon temps, à quoi je vais le consommer. Voilà, la consommation de mon temps, il faut que je le rende intelligent. Donc, c'est trouver un métier qui a une utilité à mes yeux. Et c'est, voilà, comme si j'avais vu une ficelle, que j'avais commencé à tirer. Et chaque action de ma main vers moi, c'est un pas de plus vers la reprise de contrôle sur ma vie.